Quel enfer cette. Je vous jure, quel enfer cette map hein. On va peut-être jouer à Call of Duty. Ben, ça fait plaisir, là au moins il se passe un truc, tu vois. Non, pff. Ça me saoule, c'est pas là, je <rire> suis perdu. Je <rire> peux pas aller à gauche. J'ai coincé. Répétivis, c'est pas forcément un défaut. Hmm. Ok. J'espère qu'il se passe un truc là. Là. <rire> C'est Dream. C'est une bonne remarque. Ne faites pas ça Ok. Oh, mon invitation Voilà. C'est ça qu'il faut. Oh bah alors. Oui, va à droite. T'as vu le... Allez, on finit dans le moteur. C'est pas très gentil, tu vas te prendre le piège Voilà. Ok. Je vais pas avoir le temps d'aller au bout. Je pense. Trompé d'endroit. Ils vont forcer le moteur. Ils vont le faire. 3, 2. Des sous mes yeux, c'est pas très gentil ça Voilà. Quelqu'un bon. est allé au-dessus pas Bon Ça c'est comme ça. Très cool, euh, des, des Allez. Non. On va récupérer. Rien du tout. Quelqu'un est allé l'aider ou pas Ah ben, ça fait plaisir. Quelqu'un est allé l'aider. On va aller là, en face. On sait qu'il y a quelqu'un. Hein. On a fait qu'un seul crochet. <rire> Elle s'est fait body. Ben, tu sais quoi, tu voulais body Très bien. Ben, on va body, tu sais quoi. On va body, on va body. Euh... Voilà. Ah, c'est bien ça. Ça, ça fait plaisir. Ok. Mais quelqu'un qui est... Mais quel enfer pour trouver quelqu'un. Hein Je vous jure, mais c'est un enfer. Je peux juste pas... Ils sont tous soignés. Peut-être même qu'ils ont des auras, euh, des bons totems, Mais cet endroit, c'était un en enfer. Hein. S'ils s'en sortent pas à 4, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. <rire> ça aussi, je ne comprends pas. Hein. Salut, Nitram. Les trucs que je ne comprends pas, ça, je ne comprends pas. Ok. Sûrement la quête. Sauter par-dessus... Euh... Bon bah... Une <rire> palette... Ah oui, en effet, je, je, je reconnais euh, de quelle... quête... Tu parles. La panique. Allez. Quel enfer, je vous jure, quel enfer. J'y paie déjà plus. Ouais. Ok. <rire> C'est marrant, ça ressemble beaucoup à DVD. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Ok. Je vais peut-être trouver un survivant. Ah Ouais, j'en peux plus de cette map, je te jure. Si elle se prend un piège, c'est par chance. Il bah, y a cette... Euh... Ah, c'est bien ça. Et regarde derrière toi C'est incroyable Du coup, tu as des dardes Ça veut dire non Ok, et bien sûr Regardez la La joie immense D'avoir euh, décroché l'étage Super. Là, s'il sort pas à 4, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Il sortirait pas à 4. Je suis coincé. Okay, un moteur. Là. Au top Alors ça c'est ok. On a quoi On a un moteur là, un moteur au bout, quelqu'un qui a accroché. Qu'est-ce qui va se passer Je viens de vous dire... Euh... Ah <rire> De l'autre côté du mur. Du coup je ne sais pas. Ok. Ok très bien. Alors là on a toujours un couloir. Gigatop. La map est. Voilà. J'allais dire horrible. Comme il n'est pas tout seul, il va se faire libérer. Dans 3, 2. Comme il n'est pas tout seul, il va se faire libérer. Dans 3, 2. Ok. Bah quand même, tout ça a servi à quelque chose à un moment donné. Hein? Ça fait plaisir. Hein? Ok. Mmh, mmh, mmh, mmh. C'est un nom négatif, c'est quoi Pa pa pa pa pa pa Ah ok Pa pa pa pa, merci Shadow Shadow Flair Merci infiniment Pa pa pa pa pa pa Dédard, Du coup Alors mais ils vont s'en sortir, ils ont tout ce qu'il faut pour s'en sortir quatre là. Mais vraiment tout hein. On va s'y soigner. Ils ont tout hein. Vraiment, ils ont tout ce qu'il faut. <cười> ok. Je vais poser là. Ça va bien, hein Et le dernier. Elle peut essayer de le relever. Elle peut essayer de sans, de lui choper la bille, faisait. Je sais pas où y en est le dernier, hein. Sérieux Sérieux Je choqué Je suis choqué Aucun respect la Claudette Je suis choqué Je suis choqué Je suis choqué, J'suis choqué. albata ah albata ah le capitaine corsaire non ok tu veux attention Oh. Bah, je voulais te, te te laisser mais. Voilà, je sais. <muches>